Thank you. Le 14 mars 2019, la Guadeloupe signe son adhésion à l'OECO et rejoint Antigues, Anguille, Barbu, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint quiz et nevis Sainte-Lucie, et Saint les grenadines les îles vierges britanniques, la Martinique. Afin de mieux comprendre les enjeux de l'intégration de la Guadeloupe, le président de région vous invite à une rencontre ouverte au public en présence des états membres de l'OECO. Le vendredi 15 mars à 17h à l'université des Antilles sur le campus de Fouillol, pour une coopération régionale relevant les défis communs des îles de la Caraïbe. Région Guadeloupe, archipel d'avenir. Thank you.